Aujourd'hui, je vais vous présenter une citronne Berlingo à ah, en camping-car. Quelque chose d'important, c'est que, évidemment, s'il y a un coup de freinage, ouais. tout le, le bloc avance. Alors, pour ne pas qu'il avance, j'ai mis des petits crochets ici à l'avant, dans lequel j'ai mis la ceinture de sécurité arrière, comme ceci, qui permet, comme un, ouais. une personne, d'être retenu et ainsi vie ah oui, ça ne bougera pas ça ne bougera pas ou si ça bouge ça bouge vraiment euh, un, un tout petit peu donc voilà on est en on va dire en sortie on est en position euh, de, de voyage maintenant évidemment tu vas me dire oui mais alors euh, pour s'arrêter pour dormir euh, comment on fait numéro 2 alors là, une fois qu'on est arrêté, on enlève évidemment la ceinture de sécurité. Hop. Voilà. Martine va l'enlever de l'autre côté également. Les sièges avant, ici, on les avance vers le devant. Hop. On avance de 45 degrés, plus le siège. Ici, ceci, nous avons une petite rallonge qui vient se déplier comme ceci, avec un petit mousqueton qui permet de rallonger la longueur du lit. De une, hop, et de deux. Et nous avons encore l'espace de rangement en dessous pour ranger toutes les affaires, ce qui nous permet, tu peux rester là, De développer dans laquelle il y a le matelas gonflable. Et voici la position lit terminée couchage de luxe. Vous remarquerez l'épaisseur du matelas. Où nous rangeons nos affaires personnelles, habits, essuie, voilà, ici je ne peux pas l'ouvrir tout à fait car il y a la ceinture de sécurité. Hop, ici nous avons le coffre du matériel pour dormir, la couette, le drap et en dessous le matelas à gonfler. Ici vous pouvez voir le coffre pour la nourriture et les petits souvenirs de vacances que nous ramenons pour distribuer à nos enfants des petites bières du pays de euh, alsace lorraine Voici le petit coffre, disons, buanderie, où nous mettons le savon, le petit seau, les petites loques, l'eau, et euh, diverses petites choses pratiques. Et ensuite, vous pouvez voir le petit bloc de cuisine, nous avons le petit réchaud, les petits couverts, en dessous, les petites casseroles, petites assiettes, petites bonbonnes de gaz. Et voilà, vous avez tout vu. Quelques petites astuces, malgré tout, c'est lorsque lorsqu'on doit avoir accès par le dessus, on a la possibilité de l'avoir ici, par le dessus également. Et alors, pour le rangement du coffre du fond, lorsque le lit est aménagé et qu'on n'a plus accès par le dessus, nous avons donc prévu des ouvertures sur le côté, ici, sur le côté, ici. Sur le côté, Hop là. voilà, par lequel nous pouvons avoir accès, et la même chose de l'autre côté. Et vous pouvez voir que les chaussures ne sont pas mêlées aux habits, elles ont leur petite place en dessous du coffre. Et voilà. On monte sur le maga. On définit les voilà. bouchons. Voilà. C'est Alors il reste la couchette, Je crois avait déjà filmé. La, rallonge, la rallonge, et là, par un système de petits mousquetons, c'est la même chose ici. Oh, et voilà <rire> la petite popote avec au cas où si jamais il pleut un rapatriement vers l'intérieur et voilà notre emplacement camping près d'une petite rivière avec nos deux petits fauteuils la table près d'un petit ruisseau près de la plaine de jeu et le bloc des sanitaires ici pas loin et notre van aménagée. Voilà.